Bonjour tout le monde Dans presque toutes mes vidéos, je vous parle des débats parlementaires, du fonctionnement de l'Assemblée Nationale, des petits trucs amusants qui font le sel du Palais Bourbon. Et dans ces trucs du quotidien, il y a les amendements. Mais alors, c'est quoi un amendement Comment est-ce qu'on en dépose Et surtout, comment est-ce qu'on les fait adopter Pour un œil non aguerri, le sort des amendements, c'est souvent une grosse loterie. Mais j'ai coutume de le dire, c'est plus compliqué que ça en a l'air. et quand on saisit comment ça fonctionne, on comprend tout de suite mieux comment ça se termine. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Vous l'entendez toutes les semaines si vous nous suivez, la politique, c'est aussi un jeu. Et comme dans tout jeu, il y a des règles, et ça peut être très, très amusant. Oui, les amendements, ça peut être drôle. Oui, oui, je, je vous l'assure. Bon, ok, on va essayer de rendre ça un peu ludique, sinon tout le monde va décrocher dans les 10 secondes. Et comme j'aime pas travailler pour rien, on va essayer de vous garder le plus longtemps possible devant cette vidéo. Quand un texte de loi est déposé à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il ne convient pas forcément à tout le monde dans sa première rédaction. Le parlementaire moyen peut donc avoir envie de le modifier, peut avoir envie de changer la loi dans un sens qui lui semble plus pertinent ou plus intéressant. Pour effectuer cette modification de la loi, le sénateur ou le député moyen peut proposer un amendement, c'est-à-dire une modification du texte qui a été soumis à son Assemblée. Techniquement, c'est un petit texte demandant le changement d'un article ou d'un alinéa, accompagné d'un exposé sommaire qui résume la démarche du parlementaire. Le droit d'amendement est inscrit dans notre constitution et les parlementaires y sont très attachés. Peut-être parce que c'est l'un des derniers trucs qu'il leur reste. Le gouvernement a lui aussi le droit de déposer des amendements lorsqu'il veut démolir une proposition de loi de l'opposition, en niche parlementaire par exemple, ou lorsqu'il doit changer en cours de route la rédaction d'un projet de loi qu'il a lui-même déposé, mais ça la fout toujours assez mal. Tout à l'heure, je vous parlais de règles du jeu. Le dépôt d'amendements, ça se fait pas n'importe comment. Le dépôt des amendements se fait en ligne via des logiciels dédiés, l'un à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat, des outils informatiques qui ont tendance à planter pendant les moments de rush. Quand le parlementaire a rédigé son amendement, il y a donc une première étape, à respecter le chrono. Le temps est compté parce qu'on ne dépose pas un amendement quand on le souhaite. Pour chaque texte, il y a des délais de dépôt à respecter, que ce soit en commission ou en séance publique. Et si le parlementaire ne respecte pas le délai de dépôt, s'il s'est réveillé un peu trop tard, l'amendement passe à la trappe, il n'a officiellement jamais existé. Tout l'enjeu du gouvernement étant bien évidemment de fixer les délais de dépôt les plus courts possibles pour avoir le moins d'amendements. De droite, de gauche, au centre, tout le monde le fait. Quand l'amendement a été déposé dans les temps, encore faut-il qu'il soit recevable. Car à ce stade, l'amendement doit encore passer au travers des articles 40 et 41 de la Constitution. Des articles que tout collaborateur parlementaire s'est forcément pris dans les dents. Mais ils disent quoi On arrive donc à la deuxième étape, la recevabilité financière le règlement de l'Assemblée nationale, dans lequel on trouve la Constitution. Pour l'article 40, les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Bon, en gros, un parlementaire ne peut pas proposer quelque chose qui coûterait du pognon à l'État. Et tant mieux, on a déjà assez de conneries à lire, faudrait pas non plus qu'on ait à budgéter tout ça. Et enfin, la troisième étape, la recevabilité de l'article 41. Pour l'article 41, première alinéa, s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le gouvernement ou le président de l'Assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité. Et... Un parlementaire ne peut pas faire de proposition qui ne relève pas du domaine de la loi. De la même manière, un amendement qui n'a vraiment rien à voir avec le fond du texte peut être dégagé sans ménagement. Dans ce cas-là, on dit que c'est un cavalier législatif. Maintenant. Si l'amendement a été déposé dans les délais et qu'en plus il est recevable, il peut vivre sa vie. Bon, en gros, il peut être discuté. Le jeu peut commencer et comme dans tout bon jeu, il y a plusieurs fins possibles. Et bien évidemment, toutes les fins ne se valent pas. La happy ending, c'est l'adoption de l'amendement. Si une majorité de parlementaires présents au moment de l'examen de l'amendement sont d'accord avec la modification et votent pour, dans ce cas-là, l'amendement est adopté. Le texte de loi est alors modifié en conséquence et il adopte la nouvelle rédaction qui a été proposée. La mauvaise fin, le rejet de l'amendement. La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer Sérieusement c'est l'inverse de l'adoption quand une majorité de parlementaires s'est prononcée contre l'amendement pour ce qui est de l'Assemblée nationale. Sachant que la plupart des textes proposés à l'examen sont des projets de loi, déposés par le gouvernement, les députés de la majorité sont plutôt d'accord avec, donc ils déposent assez peu d'amendements, et quand ils le font, ils sont en général adoptés. En revanche, pour un député de l'opposition, c'est assez différent, vous vous en doutez. Il doit batailler pour faire triompher ses idées, faire en sorte de ramener suffisamment de copains pour le vote, du coup il est complètement refait quand un de ces amendements est adopté. Oh, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et en ce moment, du côté du Palais du Luxembourg, puisque le Sénat est à droite, contre le gouvernement, c'est un peu l'inverse qui se passe. Les amendements des sénateurs Les Républicains sont bien plus facilement adoptés, puisqu'ils ont la majorité, alors que les amendements des quelques sénateurs En Marche se font assez vite bouler. La fin foireuse, l'amendement qui tombe. Vous êtes le maillon faible, au revoir quand le parlementaire a déposé un amendement sur un article qui vient d'être modifié, sur le même point, ou qui vient carrément d'être supprimé, son amendement n'a plus vraiment de raison d'être. Vous ne pouvez pas modifier un article qui vient tout juste d'être supprimé, c'est normal. On dit alors que l'amendement est tombé. La fin qui n'en est pas une, l'amendement retiré. Elle a décidé d'abandonner. C'est lorsqu'un parlementaire préfère enlever son amendement de la discussion, il ne sera donc pas mis au vote. Ça arrive quand le gouvernement a donné raison à la même proposition plus tôt dans les discussions, mais que l'amendement n'est pas tombé pour autant. Ou même lorsqu'on se rend compte en commission, par exemple, que l'amendement mériterait d'être mieux rédigé pour pouvoir être adopté en séance publique. Et enfin, la fin de la loose totale, l'amendement non défendu. Lorsque l'auteur n'est pas présent lors de la discussion, son amendement est jeté à la poubelle directe. Normal, si le député ou le sénateur n'a même pas fait l'effort de venir, c'est que son amendement n'en valait pas vraiment la peine. Ou en tout cas, c'est ce qu'on est en droit de penser. C'est pourquoi on a inventé le système des co-signataires. Je crois que je vais faire appel à un ami. Des élus indiquent, souvent par mail, qu'ils veulent pouvoir s'associer à la démarche du député ou du sénateur. Ils indiquent vouloir co-signer, leur donnant le droit de présenter et de défendre l'amendement à la place de l'auteur, s'il n'est pas là au moment de l'examen. Mais quand celui qui a écrit l'amendement n'est pas présent et qu'aucun de ses co-signataires n'est là non plus, ce qui est quand même complètement abusé, l'amendement ne peut pas être soutenu et on passe à la suite des discussions sans ménagement. Et là, le collaborateur parlementaire qui a rédigé cet amendement s'arrache les cheveux tout seul dans son bureau. Petite parenthèse, il y a des poupées russes au Parlement. Ah On les appelle des sous-amendements. Ce sont des amendements qui viennent amender des amendements. Vous suivez Il s'agit d'une modification de la proposition de modification. Non, sérieux faut que je vous le dise encore autrement c'est l'astuce de dernière minute quand l'élu n'a pas eu le temps de déposer son amendement dans les délais il suffit de trouver un amendement similaire de se greffer dessus y compris si les délais de dépôt ont déjà été dépassés tranquille passager clandestin. et pour un sous amendement la procédure d'examen est exactement la même que pour un amendement standard c'est une astuce qui est assez peu utilisée mais qui est quand même bien pratique pour terminer Ouais, je sais, ça a été un peu dur à suivre. On entend souvent dire qu'il y a une inflation d'amendements et que les parlementaires en proposent de plus en plus. Il y a l'inflation qui relève de l'obstruction parlementaire, qui est à la fois spectaculaire mais très ponctuelle. Je vous renvoie vers notre vidéo à ce sujet. Et il y a l'inflation qui relève de la mesure de l'activité parlementaire. C'est la course aux statistiques. Avec l'introduction d'outils de mesure de l'activité parlementaire des députés et des sénateurs, les uns et les autres savent qu'ils sont scrutés de très près. Ce qui peut les inciter à déposer rapidos des amendements plus ou moins écrit avec les pieds, à récupérer des textes complètement prémâchés par les lobbies, en fait, à déposer à peu près tout et n'importe quoi. Et cela, juste pour passer pour de bons élèves. Malin, non Là encore, sur les instruments de mesure et sur les lobbies, on a encore fait des vidéos dessus. C'est dingue, non On est pro du placement de produits, c'est... Ce qui fait que sur des textes assez peu importants, ou en tout cas peu polémiques, on peut vite se retrouver avec une masse d'amendements à débattre, ce qui rallonge inutilement les discussions. Ça fait donc plus de travail pour tout le monde, ça fait perdre de l'énergie, et en vrai, ça ne sert strictement à rien. La réforme constitutionnelle qui était prévue en 2018, <rire> petit ange parti trop tôt, prévoyait justement un meilleur encadrement du droit d'amendement pour éviter ce type d'effet pervers. Ce qui avait suscité masse d'amendements pour défendre ce droit à modifier la loi. QFD. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On parie combien que vous ne supportez plus le mot « amendement » après l'avoir autant entendu. On ne change pas une équipe qui gagne, un pouce bleu sur cette vidéo, un partage peut-être, et surtout, n'oubliez pas de nous suivre. On compte sur vous, et on vous dit à très bientôt sur WIP.